Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir le fonctionnement de la conjugaison latine. En français, les verbes sont divisés en trois groupes. En latin, les verbes sont répartis en cinq groupes appelés conjugaisons. Pour pouvoir conjuguer un verbe latin, il faut d'abord savoir à quelle conjugaison il appartient. Nous allons voir comment faire. Pour cela, il faut d'abord regarder comment le verbe est présenté. Un verbe français est indiqué par une forme appelée l'infinitif présent, par exemple « aimer ». C'est cette forme-là que l'on cherche dans un dictionnaire. Un verbe latin est présenté avec cinq formes, appelées les temps primitifs dans les grammaires, mais que moi j'appelle les formes primitives. Prenons l'exemple du verbe « aimer ». En latin, il est indiqué « amo, amas, amawi, amare, amatum ». En latin il est présenté ainsi de manière abrégée le plus souvent mais il va se lire amo, amas, amare, amaoui, amatum. Voici à quoi correspond chacune de ces formes. Amo c'est la première personne du singulier du présent, j'aime, amas la deuxième personne du singulier du présent, amare l'infinitif présent, amaoui la première personne du singulier, du parfait, qui est un temps passé latin qui correspond à la fois au passé composé, au passé simple et au passé antérieur. Et enfin, amatum, qui est le supin, une forme latine invariable qui n'a pas d'équivalent en français. Pour savoir à quelle conjugaison un verbe appartient, il suffit de regarder la terminaison des trois premières formes primitives. Mais il faut apprendre l'ensemble des formes primitives, car elles vous permettront de conjuguer le verbe à tous les temps et tous les modes. Dans le dernier exemple, « timéo, timès, timéré, timoui », on voit que c'est un verbe qui ne contient pas de supin. Certains verbes n'ont pas de supin, ils n'ont donc que quatre formes. Tous les verbes appartenant à la même conjugaison, c'est-à-dire au même groupe, se conjuguent de la même manière. Il suffit donc d'apprendre un modèle de chaque conjugaison pour savoir conjuguer tous les verbes latins. Les verbes dont les trois premières formes primitives sont en O, AS, ARRE appartiennent à la première conjugaison. Ceux en EOS et appartiennent à la deuxième conjugaison. Les verbes en O, IS et Ré font partie de la troisième conjugaison. Ceux qui sont en « io »,« is » et « font partie de ce qu'on appelle la conjugaison mixte ou troisième conjugaison mixte. Et enfin, les verbes en « io »,« is »,« appartiennent à la quatrième conjugaison. Évidemment, sinon ce ne serait pas drôle, certains verbes n'appartiennent à aucune de ces conjugaisons. Ils sont dits irréguliers. C'est le cas par exemple de sum, s, es, esse, fui, pas de supin, le verbe être, ou encore le verbe vouloir, wallo, wis, wele, wallui, pas de supin. Voilà, j'espère que vous avez compris comment on classe les verbes en latin.